Borna Nova est née d'une rencontre comme toujours. Un jour, tous les rêves de Fred se sentirent à l'étroit dans la ferme des Margalides à Boucharamé et la quête de nouveaux champs à cultiver se fit pressante. Un autre jour, Fred rencontra Denis. La discussion tourna vite autour de la place nécessaire pour développer ses grands rêves. Denis proposa à Fred de venir voir un grand lieu, endormi depuis 15 ans, qui ne demandait qu'à être éveillé pour transformer les rêves en projets concrets. Pour devenir une ruche d'activité, pour croquer la vie et faire de la terre notre maison. C'est ainsi que Bordeneuve l'endormi devint Bordanova, la ferme neuve, cultivatrice de solutions, productrice de liens, actionneur de territoire. Un lieu, une ferme neuve pour penser, parler, partager et agir dans la transition écologique au cœur de tous les grands rêves de Fred, Laure, Petra, Benjamin, Emmanuel et des centaines d'autres. C'est ainsi que depuis mars 2018, Bordanova accueille des cultivateurs de solutions. Une école pour ceux qui n'aiment pas l'école, être. Un espace d'animation à l'environnement pour tous les publics, éveil. Un chantier pour retrouver le chemin vers l'emploi, faire. Une entreprise pour revaloriser nos mobiliers déchus, les valoristes. Un artisan pour reconstruire les vieilles fermes endormies, François. Une bande de designers pour redessiner notre quotidien, les dodo designers. Une cuisine pour nourrir sainement et lutter contre le gaspillage, croc. Une maison pour cultiver la culture de proximité et célébrer nos succès, la maison de la terre. Des espaces pour travailler autrement et accompagner les porteurs de rêves, la ruche. Et puis, les nouveaux arrivants, la brasserie court-circuit, le collectif textile, les thérapeutes et leurs salles de soins partagées. Mangerview, l'entreprise de transformation de légumes par lactofermentation, l'épicerie solidaire et tous les autres acteurs du territoire qui viennent visiter, s'inspirer, respirer et lancer des nouveaux rêves que Bordanova, la ferme neuve, fera pousser soigneusement dans un sol vivant.